La légende du colibri nous apprend que chacun peut faire sa part et participer pour changer nos modes de consommation. Au Crédit Agricole, nous pensons que tous ensemble, nous pouvons être acteurs et utiles à notre territoire par des gestes simples, des éco-gestes pour préserver et valoriser notre environnement. Pour nos rencontres annuelles avec vous cette année, nous souhaitons partager et apprendre sur ce thème urgent. Quelle est mon empreinte carbone À bientôt